On a toujours des préjugés sur les retraités québécois qui s'en vont en Floride mais il n'y a pas de raison. Individualiste, américain, euh... ultra-consommériste, euh... oui, peut-être, mais... mais Après l'ouragan Andrew, tout avait été détruit. Les retraités québécois ont décidé de reprendre entièrement en main la gestion du camp et aussi de tout remettre en ordre. Et ils continuent encore aujourd'hui à le faire. Ils s'occupent de vraiment de, de tout. tout. Ils s'occupent de la piscine, de la gestion des poubelles, de l'administration et bien sûr de leurs nombreuses activités sociales. C'est comme euh, une sorte de campground de retraités québécois autogène. Qu est ce qui me plaît ici, c'est l'entraide, le euh, bénévolat. Moi, regarde, moi, je suis peintre, j'ai eu en de, de toute peinture dans les Pendant ce temps-là, ben, je m'en marre pas chez nous. Je fais quelque chose de ma vie, puis j'aide la communauté. Il y a des comités pour toutes les tâches à accomplir. Et en particulier, un comité spécial dîner gastronomique. Très important. Toutes les bénévoles, je ne sais même pas combien j'ai besoin de mixotteuse pour mettre 350 quadrilles de poulet, je ne sais pas. Demain, on va le savoir. spéciale. toutes les décisions sont prises ici, à la grande assemblée qui a lieu une fois par semaine. Vous savez qu'on a un couple ici, un jeune couple qui est sur l'overflow. Alors je vais vous dire, si la qu'ils ont envoyée, qui vous adresse aussi. Nous vous, pour, nous vous proposons d'animer un petit atelier participatif de deux heures. Nous commencerons par présenter rapidement les enjeux des changements climatiques et du pic pétrolier. Après quoi, nous vous inviterons les participants à réfléchir sur les connaissances et compétences qu'ils peuvent transmettre aux générations futures dans un contexte post-pétrole. Qu'est-ce qui va se passer au niveau rythme. <rire>